Merci, M. le Président. J'ajouterai ce qu'il dit à M. Omeyer sur euh, la pratique sportive des, des femmes sur le tard, bien qu'il y en ait toujours eu au Moyen-Âge ou ailleurs. Mais euh, le vrai, euh, la mixité sportive date d'un texte de loi de 1882 où il était dit « L'école primaire peut et doit faire, euh, aux faire faire aux exercices du corps une part suffisante pour préparer et prédisposer les garçons aux futurs travaux de l'ouvrier et du soldat. Les jeunes filles aux soins du ménage et aux ouvrages des femmes. » Et Pierre de Coubertin disait que le rôle des femmes aux Jeux olympiques, c'était surtout de couronner les vainqueurs. Bon voilà, cher Alexandre Cassaro et vous autres, on a bien avancé quand même en, en, dans le domaine. Maintenant, j'en reviens euh, au schéma régional des sports. Nous avons là un document complet sur toutes les facettes de celui-ci dans le Grand Est, euh, bien qu'il y a peut-être des interrogations effectivement sur les petites structures. Je l'ai entendu sur d'autres bancs. Mais moi, j'ai découvert au fil des pages des choses que je ne soupçonnais pas. Je vous en livre quelques-unes pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Par exemple, que dans la, la Meuse, à 13%, des, de, 13 des licences dans la Meuse sont délivrées par l'Union nationale des, des sports scolaires, soit la proportion la plus élevée de métropole que le troisième sport pratiqué dans le Grand Est s'appelle le football, et le tennis et l'équitation, avec 58 000 licenciés, et que des disciplines comme la gymnastique, 36 000 licenciés, et le tir, 22 000 licenciés, sont des disciplines spécifiques à la région Grand Est. Elles y sont presque deux fois plus pratiquées que dans le reste de la France. Étrangement, la randonnée est deux fois moins pratiquée qu'ailleurs, mais gageons que l'effort mis sur le sport nature, tant en matière sportive qu'en matière de tourisme, et la création prochaine d'un festival des sports de nature va faire remonter les statistiques. On peut aussi s'interroger sur le déclin du ski, 40% de moins en 15 ans. Avez-vous des explications Il y a un outil qui a traversé des moments critiques qu'il nous faut développer, c'est le Snow Hall d'Amnéville, où l'on peut skier en toute saison et qui pourra donner goût aux joies de la glisse. Étrange aussi ce recul de la pétanque. Là aussi, a t attend-on des explications. Nous approuvons totalement l'opération « J'apprends à nager ». Chaque Français devrait savoir nager en quittant l'école. Le CESR note à juste titre le manque de bassins de natation et propose, outre la construction de nouvelles piscines, l'aménagement de nos plans d'eau pour la pratique de ce sport. Nous ne pouvons qu'approuver aussi la pratique du sport santé, et en particulier pour les diabétiques, maladie sournoises et terrible en pleine explosion, prévenir ses guérir et le sport de maintien de forme allégera le trou de la sécu. J'ai noté aussi avec intérêt Merci. le chapitre consacré à l'e-sport, ou sport électronique, sport cérébral et même physique, les compétitions durent des heures et suscitent un engouement certain auprès d'une partie de la jeunesse et des moins jeunes. C'est sans doute faire œuvre de précurseur que de prendre en compte ce phénomène. Enfin, nous approuvons aussi la mobilisation de la région autour des centres d'entraînement olympiques, afin que celle ci puisse recevoir dans de bonnes conditions des athlètes venant du monde Merci entier beaucoup. et qui pourront devenir nos ambassadeurs internationaux. Deux petites lignes de conclusion, j'en termine avec une crainte tout de même, il faut quand même, à chaque projet doit correspondre un budget, quels sont les moyens financiers et humains qui vont être accordés à la mise en place de tous ces projets Je vous remercie. C'est noté.